Le forum de Boao, euh, dont la mission euh, était de contribuer à l'intégration des économies asiatiques, a rempli son... sa mission puisque les économies asiatiques sont non seulement très intégrées euh, les unes auprès des autres, euh, ça s'est encore renforcé avec la signature du traité RCEP euh, à l'automne dernier, mais non seulement sont intégrées les unes aux autres mais les économies asiatiques sont aussi intégrées à l'économie mondiale sont au cœur de l'économie mondiale aujourd'hui alors le forum de bois lui-même en a tiré des leçons c'est considérablement internationalisé depuis plusieurs années traite de sujets de plus en plus globaux il s'est ouvert à des nouvelles questions il a su jusqu'à présent garder son ADN de lieu d'échange de lieu de conversation sur des sujets concrets opérationnels précis industriel euh, et ça je crois que c'est très important. Alors, la reprise de l'économie mondiale, euh, c'est très simple, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait euh, au niveau de chacun des pays, et là, euh, chaque pays est confronté à sa propre, son propre tempo de vagues successives d'épidémies. Chaque pays essaye de faire des relances. Mais on voit quand même qu'il y a une relance importante en Chine. Et l'Union européenne est clairement également engagée dans un plan de transformation. Ce qui va être évidemment important, c'est la coordination au niveau international. Le think-tank que je préside, The Bridge Tank, qui est un think-tank indépendant affilié au G20, a mené depuis plus de deux ans des travaux qui partaient du constat que la coopération franco-chinoise était arrivée en fin de cycle, en particulier en fin de cycle technologique, hein, c'est-à-dire que les coopérations diplomatiques, les coopérations économie, euh, politiques, pardon, S'appuie se repose sur des coopérations euh, économiques qui elles-mêmes s'appuient sur des, sur des technologies et chaque, on sait, les spécialistes des technologies savent que les, cycles, que les technologies pardon, ont un cycle de vie au-delà desquelles il faut mettre en place la nouvelle, la nouvelle génération technologique. Donc la coopération franco-chinoise vue sous cet angle a longtemps reposé sur une coopération dans le domaine du nucléaire, de l'automobile, euh, un petit peu de l'eau, d'un certain nombre de services et euh, cette coopération euh, eh bien, a donné des bons résultats sur ces plans technologiques et économiques. Euh, depuis deux ans, nous avons fait le constat qu'il fallait lancer un nouveau cycle de coopération euh, sur de nouvelles technologies, par exemple euh, l'hydrogène, mais aussi des coopérations peut-être bancaires, des coopérations euh, dans le niveau de l'assurance, des coopérations sur la coordination au niveau des matières premières, des nouvelles énergies... Euh, etc. Il faut dépasser aujourd'hui les discussions générales pour aller vers des projets plus particuliers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une accélération évidemment importante avec, à la fin de l'année euh, 2020, l'atteinte d'un accord de principe sur l'investissement. Je crois que malgré tout, le travail reste à faire encore, reste à accomplir. Cet accord, euh, bon, qui doit être discuté, ratifié par les parlements, euh, traite peu de l'industrie, à part l'industrie automobile, euh, traite peu des nouvelles technologies, traite peu de l'innovation, euh, doit traiter justement beaucoup plus fortement des questions de la sécurisation des matières premières, donc je crois qu'il y a tout un agenda à faire. Eh bien nous avons dans cette coopération bilatérale euh, franco-chinoise et euro-chinoise apporté euh, les premières pierres, il nous faut terminer de franchir la rivière et moi, Je crois que ce n'est que par les technologies, que par l'innovation et que par euh, des programmes industriels et des investissements industriels qu'on y, qu y arrivera. Il ne faut pas négliger ces points-là.